Utiliser une déception pour réussir. Pourquoi Parce que les, la, la déception fait partie du parcours. Quand vous comprenez que la déception fait partie du parcours, la désillusion, oups, j'avais pas prévu. Une fois que vous comprenez que ça fait partie du parcours, vous ne restez pas à plat. La plupart d'entre vous, c'est pas normal, je suis pas bien. Non, il n'y a rien qui va mal chez toi. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas victime, tu n'es pas, pas, pas arrête c'est parce que tu n'as aucune méthode et la première des choses c'est la psychologie.